C'est parti donc on filme pour Radio Bastide, le groupe Alam. Alors pour l'instant, enfin là ils sont deux, mais ils sont un peu plus sur scène oui. hein, quand même parce que ça donne sa cartonne. Et, euh, et donc on fait euh, une interview filmée pour la chaîne YouTube. Très bien. Et donc l'interview euh, passera à la radio Radio Bastide à la rentrée. D'accord. On a passé votre titre déjà. Ok. Euh, des titres de l'album. On fait découvrir votre album aux auditeurs et ça passe bien. Et alors. On a fait des questions. Euh... Donc, voilà. Euh, la première question que je voulais vous poser, vraiment parce que vous chantez en anglais, vous chantez en français, mais euh, est-ce que vous pensez que les mots, quand vous les chantez dans leur langue d'origine, ils ont pas plus de force et plus d'impact Si, je pense que en effet, pour, euh, pour le public, euh, certainement, ça parle plus. Après, moi, en tant que chanteuse... Euh... Je pense que si, enfin on me le dit souvent, mais je ne dirais pas que je le ressens forcément. mais, euh, mais... Parce qu'en fait moi, j'avoue qu'en tant qu'artiste, je suis plus musicale que... Enfin le sens c'est très important, c'est-à-dire que mes textes ils ont du sens et il y a un message vraiment. Mais euh, pour moi, le, le chant c'est vraiment comme un instrument de musique. Donc du coup, euh, j'avoue que l'anglais, je trouve que c'est plus dans mes influences, dans la musique. l'anglais parce qu'il y a plus de morceaux en anglais dans lame, mais je pense que je continuerai à écrire des morceaux en français quand même certainement sur des titres parce qu'en effet c'est un amour, hein. ouais. on oui. sent amour dans, dans les paroles en français oui oui c'est sûr c'est surtout qu'en plus les titres en français bon voilà ils ont quand même euh... enfin, ils sont ils tellement vivent, une belle euh... Ouais. c'est euh, ouais. j'aime beaucoup comme chanter en français c'est vraiment super joli cool. alors euh... et puis voilà c'est l'amour qu'on transmet le plus possible de toute sûr. façon c'est euh... ouais. Alors, est-ce que si on qualifie votre album de chill out, comment vous le prenez va euh, bah bien, bien. Je pense que. Reggae ouais, je sais pas. Je pense Reggae, que chill out, ça vous va bien. Ouais, ouais, franchement, ah, ouais. Parce il est vraiment. Euh... Ouais. Je, moi, je, personnellement, hein, j'imaginais sur la plage, ouais. à écouter tranquille au coin du feu les vagues, l'album, ouais. et poser. Ouais, oui. C'est vraiment ce qu'on ressent hein, à l'écoute de cet album. Oui, c'est vrai qu'après, notre musique, elle est assez douce, euh, de par les voix, les harmonies, euh, les arrangements, et ça, ça a toujours été, donc... Euh... Et puis cette voix soif que vous avez ouais. aussi, <rire> qui, est qui est magnifique. Merci. Alors, en général, dans votre album, on ressent euh, l'envie de nous faire planer donc on en parlait, mm -hmm. de vraiment le chill-out. Il y a des titres dans l'album aussi qui sont très toniques, Oui. est-ce que ça vous arrive de vouloir faire bouger les gens tout le temps, tout le temps Est-ce que il y a un moment ah, ouais, où vous nous secouez mm -hmm. Non, en fait, nous, on est plus, plus dans une vagues, nuance. Hein. Ouais, C'est vraiment des vagues, euh, voilà. Il y, y a de la douceur et puis ça envoie et euh, y a, y a... en tout cas, ce qu'on... C'est ce qu'on vit dans le live, mmh. vraiment, il ouais. y a des moments vraiment où ça plane. Les parties les dub, on aime, on aime beaucoup laisser le ouais, les, les aussi. Les dub aussi venir. Ouais, ouais. et euh, le côté pas, pas mystique, je veux dire, mais le côté un peu plus spirituel. Temps, ouais, ouais, c est c est vraiment... ah, je suis contente. Eh bien, moi je trouve votre album très très dépaysant. Est-ce qu'un jour on entendra les sons de la nature dans vos prochains albums. Ah mais ils y sont, ils y sont ouais. dans le live en fait. Et ah. euh, mais Ils sont surtout dans le deuxième album Family, il euh, y a un morceau, il y, y a le tonnerre, la pluie, ah, oui. euh, et il y a un... C'est So Much Love, sur So Much Love ouais. du deuxième so album qu'on a mis énormément de temps à mixer ouais. parce que justement on voulait ramener un côté euh, Et après naturel. dans le live, euh, dans le live Ici, notre intro de concert, c'est une espèce de... Euh, de forêt en fait. C'est mmh. le jardin botanique de, de, de Bordeaux. <rire> à découvrir <rire> tout à l'heure alors. <rire> voilà. enfin, bah, merci beaucoup en merci. tout cas. Le groupe Alam pour Radio Bastide. Merci, merci beaucoup. Ah bah C'est vrai voilà. que tes questions sont là. cool là. Ah ouais, ça. On est là. C'est trop bien. Yes.